Euh, moi, j'ai un garçon qui a 13 ans, qui a fait un parcours scolaire, on va dire classique, euh, qui a toujours été, euh, depuis la primaire, qui n'a jamais réussi à trouver sa place dans une classe, dans le système scolaire classique, euh, soit parce qu'il euh, n'arrivait pas au niveau de la concentration et qu'il avait besoin euh, d'outils différents qui n'ont pas été apportés, Soit parce qu'il avait des difficultés avec le groupe et du coup, euh, qui, a, qui a eu des souffrances par rapport aux autres camarades, jusqu'à avoir un, à subir l'an passé du harcèlement scolaire pendant plusieurs mois dans un collège. Euh, voilà. Donc, ça, ça a été très, très compliqué. Après, depuis, bah, depuis pas mal d'années, on, on a cherché des solutions. Euh, mais euh, aucune solution n'a été proposée euh, bah, sauf euh, CNTP, psychologue. Euh, après il a fait également des tests, euh, on a fait beaucoup beaucoup de choses depuis 5-6 ans. Ouais. Il y avait des recommandations mais qui n'étaient pas prises en compte par les enseignants. Mmh. Voilà. Et... Par exemple, pardon. Ouais. <rire> Par exemple, par exemple, avoir une balle anti-stress pendant les cours, ça, ça a été interdit. Enfin, des petites choses, se lever pour aller distribuer les, les cahiers, tout ça, mais du coup, ça faisait trop de mouvements dans les classes. Enfin, toutes les préconisations qui avaient été proposées aux enseignants n'ont jamais été respectées. Donc du coup, ça a amplifié chaque année le, les difficultés de mon fils. Alors, pas de difficultés scolaires, hein, vraiment pas de problème scolaire au niveau des notes, si on peut dire, mais vraiment difficulté, un mal-être et tout ça. Et du coup, ça, ça avait des conséquences que, enfin pour lui, pour son bien-être, pour aussi le climat de la famille C'était quoi un peu les, les effets oui, alors ben, avant tout déjà pour lui, parce qu'il s'est beaucoup réfugié dans la nourriture, euh, pour, euh, donc il a pris beaucoup de poids, il était mal, après c'était inservicieux le fait d'avoir pris du poids, il était encore plus en difficulté avec les autres, euh, au sein de la famille, parce que ça devenait complexe, l'école devenait tabou, le poids devenait tabou, enfin tout devenait un peu tabou, euh, et Lucas perdait de plus en plus de... de euh, d'estime de lui-même euh, de, euh, de confiance en lui et tout, ça devenait vraiment compliqué alors c'était un enfant avant très joyeux, très rieur qui, très expressif et ça de, il de devenait de moins en moins il avait aussi des douleurs au ventre au, plein plein de douleurs pour éviter euh, le collège enfin euh, voilà, il s'est même fait une entorse euh, pour éviter d'y aller euh, voilà, donc euh, c'était devenu plus possible du tout quoi. Euh, Qu'est-ce qui euh, en fait te motive à, à partager avec d'autres parents euh, euh, dans ce groupe Facebook qui, euh, qui ont, peuvent avoir vécu des difficultés euh, similaires euh, Ce que je veux partager aux parents, c'est que parfois, euh, on, on, les parents en fait, sont accusés que c'est soit eux le problème, soit leur enfant. Euh, et c'est vraiment important de savoir que certains enfants ne, ne, ne, ne, le, le système scolaire comme il est proposé en France ne leur est pas adapté et ce n'est pas eux qui ne sont pas adaptés au système scolaire, c'est plutôt le système scolaire qui ne leur correspond pas peut-être qu'on habiterait en fait Suède ou dans des pays où le, le, le système scolaire est différent il euh, n'y aurait pas du tout de problème donc ça je veux vraiment le faire comprendre aux parents parce qu'en discutant avec les parents on se rend compte que les parents eh bien, ils culpabilisent leur enfant, euh, oui tu n'y arrives pas, oui ceci, oui cela, oui tu es encore collé et je suis passée par ce système là aussi en disant euh, ben, encore deux heures de colle, encore machin nanana. et ça devenait du coup des punitions après également à la maison parce qu'ils étaient plus à l'école, enfin c'était vraiment devenu plus possible et, euh, et c'est vrai que ça c'est important que les parents comprennent qu'il y a d'autres solutions comme justement l'école démocratique, il y a d'autres solutions, bah, solutions pour leurs enfants et c'est important de le savoir, c'est important de le connaître moi je ne connaissais pas, j'ai fait des recherches euh, donc ça c'est important, je, euh, voilà, je veux dire aux parents parce que les, les enfants, adolescents euh, évoluent et le système scolaire français d'éducation nationale n'évolue pas de la même vitesse. Et du coup, le décalage, euh, quand on quand on ne sort pas du boulot justement, quand on suit correctement les cours, quand on n'a aucune difficulté, ni, ni scolaire, ni de, de relations sociales, ni de confiance en soi, ni tout ça, ça marche. Mais dès qu'on qu ne rentre pas dans une case et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne fonctionne plus. Et en discutant avec d'autres parents, je, je, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont leur enfant dans cette situation-là,